Vous vous sentirez émotif, attentionné et aimant. Vous voudriez vous ouvrir à vos proches et vous serez d'humeur aimante et plus attirante que d'habitude. Il y aura quelques nervosités euh, dans l'air et aussi quelques tensions. Alors, soyez attentif à ça et essayez de ne, ne pas vous mettre dans des situations de confrontation ou dans des situations potentiellement conflictuelles. Mardi et mercredi pour le Québec, mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre huitième maison. Vous aurez une belle capacité à gérer les problèmes relationnels sensibles ou difficiles dont certaines pourraient avoir eu lieu dernièrement. Vous seriez une personne ressource aux autres pour les conseils sur des questions Personnel. Vous pouvez vous fier à votre instinct et à votre bon sens pour prendre des décisions importantes concernant votre maison, votre famille et vos relations. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi, PM, vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans votre neuvième maison.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 Amorcer quelque chose. Vous aurez envie de sortir de votre zone de confort et essayer des nouvelles méthodes, des nouvelles choses et rencontrer des nouvelles personnes. Vous vous sentirez très bien dans votre peau. Une très belle période à en profiter au maximum. Dimanche et lundi pour le Québec. Dimanche, lundi et mardi. Pour l'Europe, la lutte sera dans le Bélier, votre dixième maison. Si vous travaillez durant la fin de la semaine et lundi, vous auriez l'opportunité de faire des revenus supplémentaires. Euh, il pourrait être question de des heures supplémentaires. Et si, surtout, vous travaillez dans le domaine des ventes et des échanges commerciaux, qui seront Favorisé par les énergies de cette période, vous ferez aussi euh, des revenus supplémentaires. Si vous ne travaillez pas, vous auriez l'opportunité de trouver des bonnes aubaines en magasinant. Mais aussi, vous pourriez avoir tendance à dépenser trop. Alors, soyez attentif aux dépenses impulsives.